Madame la Présidente, chers collègues, notre Parlement doit apporter un soutien total aux un million de citoyens européens qui ont, par leur initiative citoyenne, imposé la question des droits des minorités à l'agenda de l'Union européenne. La résolution commune proposée peut encore évoluer pour être aussi proche que possible de l'attente de ces citoyens mobilisés pour une Europe plus démocratique, plus inclusive et plus diverse. Il faut alléger ce texte d'apports qui lui sont dictés par l'actualité, récente, pour rester fidèle à la dynamique citoyenne du Minority Safe Pack, dont une ONG basée dans le nord de l'Allemagne, la Fouenne, est à l'origine. Car la question du respect des minorités en Europe, sur laquelle pèse le passif de longues décennies de rapports conflictuels au sein des États, doit être dégagée des contingences politiques de l'heure. C'est pourquoi notre groupe demande aux députés, quelle que soit leur appartenance, d'appuyer les amendements que nous avons déposés au nom du groupe VERT ALE.